Il y était une fois un pigeon. Petit Pigeon picotait des graines sur la route. Mais les méchants enfants lui firent peur. Donc Petit Pigeon s'envola et alla manger ses graines sur le puits. Petit Pigeon peur de la profondeur du puits. Donc Petit Pigeon décida d'aller picorer ses graines et boire l'eau du lac. Petit Pigeon picora ses graines à côté du lac et décida ensuite de rafraîchir sa gorge avec l'eau du lac. Petit Pigeon se pencha vers le lac voulant boire et vie son reflet. Petit Pigeon resta figé à admirer son reflet, qu'il trouvait si beau. Puis Petit Pigeon admira son reflet longtemps et fut dans les nuages. Puis une grenouille fit boing. Et sauta sur la tête du Petit Pigeon. Petit Pigeon tomba alors dans le lac. Et Petit Pigeon s'énoya.